On y appelle. Maintenant, on passe à la déclaration des députés. Le député de Prince Edward Hastings. Merci. Vous savez que j'adore le hockey et c'est la saison inaugurale des sénateurs de Belleville dans la Ligue américaine de hockey, mais cette fin de semaine est très spéciale à Belleville. La tour vient au centre-ville de Belleville, juste devant l'hôtel de ville. Il y a des événements à savoir hockey de midi jusqu'à 18h et dimanche, à 13h et on y a des anciens... Andrew Wreck, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui va signer, donner des autographes et il va avoir une page de champions pour souhaiter, célébrer l'histoire du hockey à Belleville et ça sera démontré cette fin de semaine. La famille Souven, tous les trois garçons ont joué. P.K. Souven, qui a joué pour les anciens Bulls de Belleville et il a développé ses aptitudes aussi bien que son frère, Mark mais un star avec les Vegas Golden Knights qui a pris la NNH. Si vous allez écouter le Roger Selakas, peut-être vous allez entendre une voix qui va parler pendant cette émission de, de, des jeux de Subban. On a Richardson, Nick Cousins qui joue pour l'Arizona, Derek Street des Islanders de New York. Le jeu, euh, euh, les, les missions apprennent aux gens, euh, à des jeunes, et on a hâte de le voir. Et on espère que Belle sera là, là où l'OK est, est. Député de Bay James, il faut, faut prendre l'occasion de dire quelque chose des gens qui sont venus des écoles de partout en Ontario pour trouver sur quoi porte cet endroit. Et le plus important, ils vont prendre votre chaise et la mienne et ils vont avoir un débat ici, ils vont parler des enjeux qui sont importants pour la population de la province, de la perspective d'où ils venaient. Et on va le savoir. Cette chambre, c'est ce qu'il faut faire pour les gens à la maison. Parfois, on se perd dans l'hyperbole. J'ai appris ce mot la semaine dernière, l'hyperbole, oui, oui, la semaine dernière mais mon point c'est que on trouve qu'en fin de compte nous sommes des gens qui viennent ici pour les mêmes raisons essentiellement, c'est qu'on essaie de servir nos concitoyens du meilleur qu'on peut. On essaie d'avancer la politique publique de façon logique. Oui, on a des différences d'opinion, les conservateurs, les néo-démocrates et les libéraux voient les choses d'un œil différent, mais ça va. La démocratie, c'est ça c'est de s'assurer que ces idées sont avancées, qu'il y a un débat approprié et qu'on passe au gestes. La politique, c'est l'art du possible de faire une différence. Et à chaque jour qu'on vient ici, à chaque jour qu'on se réveille, et en tant que député, vous avez l'occasion de faire toute une différence dans la vie de quelqu'un. Et je dois dire, il n'a pas une vie aussi bonne que celle-ci, et moi, je suis très chanceux de le faire depuis 28 ans. Tout le monde a changé, oui. Le député des Tobico Centre. Merci, Monsieur le Président. Au printemps dernier, les fonctionnaires de la Grande Région de Toronto ont dit qu'ils pensaient changer les vols à Pearson et ça toucherait beaucoup de collectivités, incluant ma collectivité de Tobico Central, de changer les vols. Euh, on aurait plus de vols, plus de bruit, et on ferait rien pour réduire le bruit des avions ou pour avoir un meilleur rendement. Dès le début, j'ai rendu clair je ferai tout possible pour défendre ma collectivité, pour lutter contre cette proposition. J'étais à des réunions communautaires, j'ai dit aux fonctionnaires qu'il fallait faire des choses autrement. Et la chose la plus importante, les autorités aérotransport, euh, des transports aériens de Toronto ont, dit, ont besoin du financement provincial pour que ça devienne un centre de transport à Pearson. Et donc, on ne va pas donner le, les fonds, je leur ai dit, si on continue à faire des changements. J'ai des bonnes nouvelles. Récemment, l'autorité des transports aériens ont dit qu'ils ne vont pas changer les vols sur les cinq ans à venir. Même si c'est des bonnes nouvelles, notre travail n'a pas été terminé. Il faut suivre les plans de euh, cette autorité, mais ça ne serait pas possible euh, sans l'effort du député de Boris Chisnev, euh, l'Alliance communautaire pour la sécurité aérienne et aussi l'Association des propriétaires de Marklands Woods et ceux qui étaient au réunion. Je vais continuer à défendre. Il ne faut pas changer les vols sur Etobicoke. Merci. Le député de Chatham-Kent-Essex. Merci. Dans le jour de la famille, c'était une bonne journée pour être présent et parler à une grande foule qui célébrait la grande ouverture de Hope Haven à Chatham, Kent, Essex. Hope Haven, c'est un refuge d'urgence pour les hommes sans abri dans ma circonscription. Sans but lucratif, on aide les hommes avec l'hygiène, de l'alimentation et un environnement sans jugement pour qu'ils puissent s'échapper du froid. Le directeur des programmes a, a dit, Monsieur Joe Center et le pasteur Collier, disent qu'on n'a pas de financement. Ils peuvent avoir jusqu'à 10 hommes de rester pendant la nuit parce qu'il y a un manque de financement pour améliorer le système d'alarme. Ils ont besoin de 30 000 dollars. Et une fois qu'on a le financement, ils vont pouvoir donner du logement pendant la nuit à 40 jusqu'à 40 hommes. À cause de ça, ils acceptent des dons d'aliments, des produits vestimentaires aussi bien que d'hygiène. Le refuge a besoin des bénévoles pour amener la vie des gens qui en ont besoin et les bénévoles sont toujours bienvenus. Beaucoup de gens euh, qui sont un peu oubliés sont... Au loin de leur famille, ils pensent qu'ils n'ont pas un endroit où aller. Souvent, ces gens ont des problèmes de santé mentale ou d'intimidation. Le fait que le Chatham au van a été un succès démontre de la vie communautaire, Il démontre bien la générosité des personnes normales et la capacité de sa sacrifice. C'est un endroit d'espoir. Merci. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. Les bibliothèques publiques donnent beaucoup un service extraordinaire aux collectivités, mais il y a un gel de financement depuis 20 ans qui euh, tout, cause des problèmes au service. Et la, la, la bibliothèque publique de Waterloo et de Kitchener demande du financement augmenté après qu'on ait réduit de 40 depuis les années 90, mais on n'a jamais restauré le financement. Les euh, euh, bibliothèques les bibliothèques donnent beaucoup de services, accès à l'Internet, aux programmes, interaction avec beaucoup de citoyens. Les bibliothèques euh, tôt, souvent aident avec le problème d'isolement des gens et on a augmenté de 20% le nombre de places et il a une augmentation de 30%. Et on continue à moderniser dans les bibliothèques publiques et il y a des programmes de jazz, de des cercles de conversation et je veux féliciter la bibliothèque publique de Waterloo et Kitchener et j'espère que le gouvernement va reconnaître l'importance des bibliothèques comme un un service public essentiel en augmentant le financement. Les deux bibliothèques publiques ont montré que, euh, euh, que de s'amuser, ce n'est pas difficile contre un carte bibliothèque. Le député de lawrence Merci. J'espère que tous les députés de l'Assemblée législative font quelque chose pour appuyer le mois de l'histoire noire en février dans leur circonscription. Les Ontariens noirs ont aidé à bâtir cette province. Ils méritent un peu de respect pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et j'espère que les jeunes qui sont ici, de partout dans la province, font quelque chose pour le mois de l'histoire des Noirs, cet mois à l'école, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas respecter les gens autour de, soi, de vous. À Eglinton-Lawrence, on va avoir jeudi la soirée du mois de l'histoire des Noirs, on va voir des artistes noirs. Adrian Saturn-Hills, qui est un artiste incroyable, qui a fait beaucoup de travail sous des édifices de 10 étages à Toronto. On peut le voir son travail à Younger College, sur Eglinton, avec de la peinture en spray. Et il fait des portraits de l'histoire locale. Et donc ce jeudi à l'église BMI Christ Saint James, on va avoir la célébration du mois de l'histoire des Noirs et donc je veux que les gens appuient leurs artistes locaux, noirs ou blancs, mais on va appuyer nos artistes noirs ce jeudi à Christchurch BMI. Rendez hommage aux Ontariens noirs. Le député de Sault-Saint-Marie. Merci. Les statistiques à Sault-Saint-Marie suggèrent qu'il y a cinq surdoses par jour dans ma collectivité, tout ça. Il a une perception que la crise des opioïdes a lieu seulement dans les grandes ceintures urbaines. Il a une perception que cette crise touche seulement les gens marginalisés. Ces perceptions sont erronées. La crise des opioïdes touche tous les groupes et c'est devenu une épidémie dans les petites villes de partout en Ontario et au Canada. Ces collectivités, en particulier dans le nord de l'Ontario qui ont des problèmes économiques à manque de croissance et euh, qui n'ont plus d'espoir, ces conditions ont laissé la porte ouverte à la crise d'opioïdes dans laquelle on se retrouve en ce moment. Les hôpitaux et les agences municipales ont des ressources limitées pour répondre à ces préoccupations. Il faut avoir plus de ressources pour lutter contre les toxicomanies et dépendances et aussi pour aider à la santé mentale. Il faut créer des initiatives de sensibilisation pour éviter euh, les, tout cela. Il faut faire des modifications au code criminel afin de dénoncer les personnes qui sont là, qui euh, puissent s'adapter. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses. Il faut qu'on travaille ensemble, et peu importe quel parti nous sommes, pour résoudre la crise et pour qu'il prenne la vie de trop de gens dans notre province. Merci. Le temps des pétitions est terminé. La Déclaration des députés. Excusez-moi. Excusez-moi. Deux de plus, excusez-moi. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. C'est le jour de la gentillesse en Ontario et c'est on la semaine de la bonté. Et le député a, qui a été adopté, j'ai été avec mon collègue le ministre de l'Infrastructure pour lancer la semaine de la bonté à Ottawa. Et je veux remercier Dan Greenwood de Core Village, euh, les, les, le partage d'échanges et tous les bénévoles pour appuyer la semaine de la bonté. Et euh, euh, Ottawa... Euh, Beu avec beaucoup de bonté. Et donc, merci du travail. Quelqu'un a reçu un prix de Rabobook, le père de la Semaine de la Bonté. Ils sont tous les deux mes concitoyens. J'ai grand privilège de toucher aux familles d'Ottawa Sud, et, et il y a des familles qui ont décidé de venir. On parle 19 langues dans la région d'Ottawa, il y a beaucoup d'endroits au monde où cela a lieu. Ça fonctionne, on travaille ensemble, on vit ensemble, on apprend ensemble, nos enfants jouent ensemble et il y a une colle qui nous euh, tient ensemble. Et, et un des ingrédients les plus importants, c'est la bonté. Il faut le reconnaître, il faut le célébrer. Et alors, bonne semaine la bonté, Monsieur le Président. Déclaration des députés d'Alderbury de, and Brock. Merci. Je prends la parole pour toucher à une question urgente dans ma circonscription d'Alliburton, and Brock. Des agents correctionnels au centre-est de Lindsay ont laissé leur poste parce qu'ils ont refusé de travailler vu qu'il y a des situa situations de conditions de travail qui sont insécuritaires. Les agents correctionnels à Lindsay ont fait l'objet de 14 voix de fait aux mains des détenus cette année. C'est pas la première fois où le personnel de ce centre correctionnel a soulevé cette préoccupation, mais à chaque fois que cela a lieu, le gouvernement provincial passe le silence, laisse le silence. J'ai rencontré en janvier des agents correctionnels pour apprendre ce qu'ils vont apprendre sur une base quotidienne. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que le personnel est en minorité et euh, c'est inadéquat. Le gouvernement provincial a une responsabilité d'assurer pour euh, la question de, de défendre les agents correctionnels. C'est assez, Monsieur le Président. Ce gouvernement doit agir maintenant pour euh, traiter la question des agents correctionnels et des problèmes systémiques qui ont mené à cette crise. Il faut cibler, avoir des solutions pratiques comme l'embauche d'autres agents et, et de, euh, avoir des expansions parce qu'il y a trop de détenus. J'espère qu'ils vont écouter les agents correctionnels de ma circonscription et vont euh, résoudre ce problème qu'ils ont créé eux-mêmes.